Bienvenue sur Stuffy, aujourd'hui, je vous présente le Weefing Thermo. Alors le Weefing Thermo, le concept est simple. C'est un thermomètre temporal, vous le calez sur la tempe et en moins de 30 secondes, votre température est prise. Là, mon score est de 36,4. J'ai donc un très bon score, je suis fier de moi, je suis très content. On me l'avait présenté au CES de Las Vegas cette année. Sincèrement, j'ai pas été convaincu. C'est un produit qui coûte 99 euros et je me suis dit, c'est quand même super cher pour un thermomètre. Il y a un truc qui s'est passé dans l'année, c'est que j'ai eu un enfant et la première fois qu'elle a été malade, j'ai compris vraiment l'utilité de ce thermomètre. Et pour en avoir parlé avec des parents, c'est un vrai casse-tête à chaque fois de prendre la température d'un bébé malade parce qu'il ne fait que bouger. Enfin, si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Et oui, Think Thermo est une bonne, euh, est une bonne solution. Il y a des thermomètres qui existent dans le commerce qui sont moins chers. Les plus du Things Thermo, c'est que c'est relié à une application mobile. Donc on sait qu'on donne beaucoup de médicaments quand on est malade. Et vous pourrez suivre toute la médication que vous avez eue pour voir s'il si y a une influence ou pas des médicaments sur votre température. Le point négatif pour moi, ça reste quand même, c'est 99 euros. Sincèrement, ce serait un produit à 69 euros. Ce serait un no-brainer de l'acheter pour moi. En tout cas, si vous avez un enfant, c'est peut-être un objet qui peut vous intéresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour plus de tests sur la chaîne YouTube de Stuffy.